Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, mes chers élèves, mes chers fans de jeu TV, avec vous, monsieur, cette élèves, je vais vous présenter un cours de communication progressive du français pour les gens qui ont un niveau débutant. Alors, ce livre, comme vous savez tous, est destiné uniquement pour les adultes, les adolescents et les faux adolescents qui ont un niveau débutant de la langue française et qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Alors aujourd'hui, comme d'habitude au programme, on a renseigné, se renseigner, On a déjà vu comme acte de parole prendre rendez-vous, demander des renseignements, exprimer une obligation, autoriser, interdire, vérifier, protester et... Ici, à la fin, on a exprimé des intentions des projets exprimer des intentions, des projets. On a deux associations, louer des vélos et à la banque. Alors aujourd'hui, on va voir grammaire euh, comme pronom personnel complément et futur simple. Hum, quelques mots et quelques expressions de manière de dire. Alors tout de suite passe 50 et après 52. Alors pour aujourd'hui, je vais vous présenter cet acte. De paroles exprimées des intentions des projets alors s'il vous plaît regardez bien s'il vous plaît cette image d'accord alors ça euh, ce qu'on appelle l'employé du garage pour location de vélo voici l'employé du garage de location de vélo il y a ici deux deux personnes qui veulent avoir euh, des informations des renseignements alors euh, c'est brice et son ami Aude, euh, suivez avec moi s'il vous plaît le dialogue, euh, Brice, louer des vélos, louer des vélos. Brice, bonjour, monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos, nous avons l'intention. Ça veut dire tout simplement, nous décidons de louer des vélos, moi et mon ami Odd. Euh, Bonjour monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des informations, des retenus au sujet Oui, vous voulez des vélos classiques ou des VTT, ça veut dire euh, vélo tout-terrain. Parce que tout simplement ici on a des, vélo, des vélos classiques, voilà, et des vélos euh, de VTT, des vélos tout-terrain, des VTT c'est pour faire une promenade dans la forêt d'accord oui vous pouvez essayer les vtt qui sont là vous euh, disiez regarder les vélos combien de temps hein? il existe l'allocation à l'heure à la demi journée ou à la journée euh, pour la journée si c'est possible oui bien sûr vous me laissez un chèque de caution de 150 euros par vélo je vous rends le chèque quand vous revenez. Pour la location, c'est 13 euros par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des anti-vols Oui, on voit le deux. Et bonne promenade. La relouée des vélos. La brise et Hôte sont venus ici, dans ce garage. Et ils rencontrent un employé de location de vélos. ils ont l'intention ils ont l'intention de louer des vélos alors pour cela ils demandent à l'employé quelques informations alors tout d'abord il vaut mieux de choisir quel type de vélo est-ce que c'est des vélos classiques ou des VTT alors ils préfèrent des VTT pourquoi pour faire une journée dans la forêt la forêt elle a besoin des VTT ça veut dire des vélos tout terrain alors l'employé continue à poser des questions il dit euh, vous disiez regarder les vélos combien de temps est-ce que c'est il existe par exemple la location à l'heure ou à la demi-journée ou à la journée il vaut mieux de prendre la journée pour la journée voilà, c'est beaucoup mieux oui bien sûr alors, l'employé est d'accord. Alors, il explique Vous me laissez un chèque de caution de, 50, de 150 euros. Ça veut dire les deux, Brice et Hôte, laissent un chèque de caution de 150 euros par vélo s'ils veulent vraiment faire un randonnée à la forêt avec des vélos. Et bien sûr, à la fin de la journée, l'employé leur rend le chèque, bien sûr, quand ils reviennent. Pour la location, c'est à peu près 13 euros par vélo pour la journée. Et bien sûr, l'employé va leur donner des antivols pour ne pas avoir du vol. Bonjour monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos. S'il vous plaît. Oui, vous voulez des vélos classiques ou des VTT Des VTT, c'est pour faire une promenade dans la forêt. Oui, vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous disiez, regardez les vélos, combien de temps Il existe, par exemple, la location à l'heure, la location à la demi-journée et la location à la journée. Pour la journée tout entière, si c'est possible. Oui, bien sûr. Vous me laissez donc un chèque de caution de 150 euros par vélo. Bien sûr, je vous rends le chèque quand vous revenez. Pour la location, c'est 13 euros par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivols Oui, on voit les deux. Bon, prenons là. Alors, vous avez bien compris maintenant le dialogue. Il s'agit ici de exprimer des intentions des projets. Alors, ici, Paris euh, et Aude ont l'intention de louer des vélos pour faire une promenade dans la forêt. Alors, ils viennent bien sûr ici pour prendre des informations. Ils viennent bien sûr au garage, rencontrent l'employé pour prendre quelques informations et pour louer des vélos. Pour la journée toute entière, c'est 13 heures. Oh, ils vont laisser bien sûr un chèque comme assurance voilà et on passe maintenant grammaire vocabulaire et manière de dire c'est pour tout de suite alors on commence par manière de dire comme l'exemple de vous voulez, c'est le verbe vouloir où tu veux plus l'infinitif ou non vous voulez plus l'infinitif ou non où tu veux plus l'infinitif ou non vous voulez louer un des vélos, ou vous voulez louer des, une voiture, vous voulez une voiture, vous voulez des vélos à location, tu veux plus de ou non vous désirez, c'est le verbe désirer, vous désirez quelque chose hein, par exemple, vous souhaitez, c'est la même chose, vous voulez, vous désirez, vous souhaitez. Euh, aussi, on dit euh, j'ai l'intention de. J'ai l'intention de. Plus l'infinitif. C'est pour faire, c'est pour aller. Alors, on dit tout simplement nous avons l'intention de. Alors, soit on dit vous voulez, plus l'infinitif ou non. Vous désirez, plus l'infinitif ou non. Vous souhaitez, plus l'infinitif ou non. C'est le verbe souhaiter c'est comme l'exemple de espérer. Avoir l'intention, ça veut dire avoir envie. J'ai l'intention, j'ai envie, je veux, je désire, je souhaite, j'espère. J'ai l'intention de, ça veut dire j'ai aussi un projet de réaliser. Ça, ce qu'on appelle projet, c'est pour faire, c'est pour aller, c'est un projet. Tu veux, plus une on a déjà expliqué, nous avons l'intention de, plus une Soit j'ai l'intention de, soit nous avons l'intention de. Soit on dit vous voulez, soit on dit il veux, plus l'infinitif voilà. Alors c'est ça ce qu'on appelle la manière de dire, ça veut dire la façon d'exprimer. Si vous voulez bien, vous utilisez le verbe vouloir, ou désirer, ou souhaiter avoir l'entente, ou euh, faire un projet. D'accord. Alors euh, j'explique après ce que ça veut dire une caution. Maintenant, si vous voulez bien grammaire, côté grammaire, et regardons ici s'il vous plaît. Côté grammaire, on a pronom personnel complément. Comme nous, nous, vous. Par exemple, vous me laissez un chèque. Ça veut dire, vous laissez un chèque à moi. C'est un complément d'objet indirect. Je vous rends la caution. Ça veut dire, je rends la conscience à vous. Elle t'explique la situation. Ça veut dire, elle explique l'association à toi. C'est toujours complément d'objet indirect. Ici, non. Il nous invite à dîner, ça veut dire qu'il invite nous à dîner. C'est un complément d'objet direct. Tu ne me comprends pas, ça veut dire euh, complément d'objet direct. Si, ça veut dire tu ne comprends pas moi. Tu ne me comprends pas. Vous me laissez un chèque. Je vous rends la caution. Elle t'explique la situation et nous invite à dîner. alors Normalement, les pronoms personnels compléments sont nombreux. Comme me, te... Il y a nous et vous le là ou les comme un complément d'objet direct, lui ou leur comme complément d'objet indirect. On va voir cela après. Pour vous il y a le nom l'allocation qui vient du verbe louer, louer une voiture, location de voiture, location de vélo. L'allocation soit à la journée, soit à l'heure, soit à la semaine. Il y a plusieurs types de locations. Laisser une caution. Voilà. Une caution, ça veut dire une somme d'argent servant de garantie pour rassurer, bien sûr, l'employé le, le, le, le, ou le responsable. Alors, laisse un chèque, par exemple. C'est une caution. Un chèque de caution. Rendre la caution. Lorsqu'on termine, voilà, euh, l'employé nous rend la caution. Ça veut dire soit un chèque, soit un somme d'argent. Un vélo, un vélo de course. Un vélo, un vélo de course. Un vélo classique. Un VTT, ça veut dire un vélo du terrain. Il y a aussi un anti -vol. Ça veut dire qu'il y a des outils pour euh, ne pas avoir du vol. Pour lutter contre le vol. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Une récapitulation de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, on a déjà vu euh, le, le dernier acte de parole de renseigner sur renseigné. Loué des vélos. Ça veut dire louer des VTT sur sous. Alors, euh, les personnages qui, jouent, euh, qui ont joué ce dialogue, euh, c'est Aude et Brice. Brice et Od viennent au garage... Alors c'est fini pour aujourd'hui, on a déjà vu le dernier acte de parole de renseignés sur renseigner, c'est exprimer l'intention des projets. L'exemple qu'on a déjà vu c'est louer des vélos, surtout des VTT. Les personnages qui ont joué ce dialogue c'est Peris et Rod qui veulent tout simplement faire une promenade dans la forêt, ils ont besoin des VTT postulat et ils sont allés au garage ils ont rencontré un employé pour avoir des renseignements ils ont enfin décidé de prendre deux vélos avec des anti vols pour 13 euros pendant la journée alors c'est fini pour aujourd'hui et on se rend je vous demande tout simplement de vous abonner. Si vous voulez bien, de cliquer sur like et de, et de cliquer aussi sur la cloche pour avoir de nouveautés sur notre chaîne. C'était avec vous, monsieur Sédalel. Je vous donne un autre rendez-vous prochainement pour un cours de communication progressive du français pour les niveaux débutants les adultes, les adolescents, les faux adolescents. Merci et à la prochaine.